Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tag C'est un tag que j'avais vu sur la chaîne euh, Croton Co et que j'avais vraiment super envie de vous faire depuis que je l'ai vu, car je le trouve trop chouette. Et il s'agit du tag la qui. Euh, il me semble que c'est elle qui l'a créé d'ailleurs, je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est Audrey qui l'a fait. En tout cas, c'est sa version à elle que j'utilise. La première question, c'est la photo qui me rappelle un bon souvenir. Et euh, d'ailleurs, déjà, je préfère vous prévenir, dès le début, euh, il n'y aura pas qu'une seule photo par question, parce qu'il y en a beaucoup trop euh, que j'avais envie de vous partager, donc voilà. La première photo à laquelle j'ai pensé euh, pour cette question, c'était euh, celle-ci, qui proviennent donc du week-end de randonnée euh, de Race Victoire. Donc vraiment, c'était euh, l'accomplissement euh, d'un rêve euh, vraiment... Euh, la rave, c'est un événement que j'adore, c'est quelque chose que je rêvais d'avoir chez moi depuis des années, depuis avant même d'avoir ce pré là Et puis je rêvais aussi de pouvoir bah, randonner avec Fanfan, avec d'autres ânes, et encore plus avec Gribouille et Pépita, ses copines d'Ochantilly. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. C'est avec lui que tout a commencé, que l'aventure de Ressane a commencé. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Anne et Victoire. Vraiment euh, gros gros accomplissements et gros gros, gros bons souvenirs. Et la deuxième photo dont je voulais vous parler, même si bon, là déjà il y en a eu plusieurs, on va dire euh, l'autre événement dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, assez lié, ce sont euh, les photos euh, du premier week-end euh, passé avec Anne-Victoire, que j'avais, euh, si vous vous souvenez bien, euh, gagné avec euh, leur, euh, un de leurs premiers concours, euh, voilà, c'était le premier concours où elle faisait gagner un week-end euh, avec elle, et, euh, et on l'a gagné, et c'était clairement euh, un de mes meilleurs souvenirs euh, Équestre, C'était forcément bah, la rencontre qui a tout changé Et puis euh, même vraiment ce week-end Il était particulièrement réussi <rire> Deuxième question La photo qui me fait rire Et là, euh, bon, <rire> clairement il y en a un de ma troupe Qui est expert pour ça C'est Morito, donc je vous partage là euh, Mes deux photos préférées de lui Donc il y a euh, celle-ci euh, Qui date de notre dernier hiver Que je trouve juste hilarante Je comprends toujours pas euh, Ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là mais euh, je trouve qu'elle le représente bien. Euh, mais il y a également celle-ci que je vous ai déjà partagée dans la vidéo où je veux vous annoncer son arrivée. Euh, qui n'est donc pas prise par moi, c'est une photo de son ancienne propriétaire. Elle l'a prise le jour où elle est allée le chercher, si je dis pas de bêtises. Et c'est donc voilà, cette pépite. <rire> Clairement, euh, à chaque fois qu'il y a un moment dans ma vie où ça va pas trop bien, où euh, je suis un peu triste, un peu démoralisée, je regarde cette photo, ça va mieux. <rire> Troisième question, euh, la photo qui me rappelle une période qui me manque. Et euh, donc là pareil ça va être une série de photos euh, que j'aime énormément qui sont euh, des photos avec mes deux ânes dans notre euh, ancien pré lorsqu'on n'était pas encore chez nous, euh, qu'on était chez mon voisin. Alors clairement qu'on soit bien d'accord je n'y retournerai pour rien au monde. Je suis juste tellement contente de ce qu'est ma vie aujourd'hui. Euh, je suis tellement contente d'avoir mon propre terrain dans lequel je peux faire ce que je veux. Je suis tellement contente. D'avoir Fanfan à mon nom, c'est mon âne maintenant et ça, euh, clairement, je, je le rendrai plus jamais. C'est le mien. <rire> Mais par contre, euh, j'avoue que je suis quand même très nostalgique de cette époque car euh, tout était plus simple de mon point de vue. Même si je gérais déjà euh, beaucoup de choses, évidemment, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être euh, autonome à 100%. Je me prenais clairement moins la tête euh, pour tout ce qui euh, n'était pas euh, directement contact avec les ânes, tout ce qui n'était pas travail et euh, entretien des loups. Donc déjà ça c'était quand même plus simple pour moi. Et euh, la deuxième chose qui me manque et qui me rend nostalgique un peu dans cette période c'est que c'était beaucoup plus simple pour moi de travailler les ânes. D'une part parce que justement j'avais pas tout ce travail là à faire euh, d'entretien des clôtures, de gestion euh, des abris tout ça. Euh, moi quand je venais auprès c'était toujours euh, pour m'occuper des animaux et seulement des animaux. On n'avait pas le problème de devoir déménager en hiver et en été, donc euh, voilà, on avait nos habitudes, on avait notre enclos de travail auquel on avait accès toute l'année, tout ça c'était beaucoup plus simple. Je ne dirais pas que si demain on me proposait de faire un voyage dans le temps et de retourner à cette époque-là, je dirais oui, parce que encore une fois, euh, je kiffe ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais par contre, il y a quand même une petite nostalgie euh, de cette période où euh, on était plus tranquille avec les ânes et où il y avait un peu euh, que nous face au monde entier, quoi. Quatrième question, la photo qui me fait me sentir bien. Et là, euh, c'est euh, ces deux photos-là qui datent de l'année dernière, de la semaine qu'a passée mon amie Emma en vacances chez nous. Elle les a prises lors d'une petite balade qu'on a fait avec Egon euh, tranquillement et euh, je les adore. Euh, Elle dégage vraiment un truc, je sais pas, je les trouve apaisantes, je les trouve trop belles. Euh, c'est vraiment euh, ouais, des photos que j'aime beaucoup et, euh, et qui me font me sentir bien. Question numéro 5, euh, la photo qui me rappelle un moment triste. Alors euh, la première photo que je voudrais vous montrer c'est celle-ci euh, qui date euh, d'une journée euh, très compliquée pour moi où Fanfan euh, se couchait. Je, je lui ai demandé de se relever et il était à nouveau couché euh, 30 secondes plus tard. Et j'ai vraiment paniqué parce qu'à l'époque, euh, c'était vraiment il y a longtemps, moi j'étais bien évidemment pas du tout propriétaire de lui à ce moment là, et tout de suite mon cerveau a pensé euh, colique. Donc euh, en soi, cette photo elle peut être très mignonne, on se dit euh, c'est super chou, il me fait confiance, mais en fait non. Moi j'étais euh, pas bien du tout parce que j'avais très peur que mon âne fasse une colique, euh, sachant que bah, je ne pouvais pas appeler le vétérinaire tant que je n'avais pas euh, la confirmation du propriétaire, euh, comme quoi j'avais le droit. Au final c'était un abcès au pied, tout bête, et Fanfan faisait sa drama queen. <rire> Mais du coup cette photo elle me rappelle également le jour où Fanfan m'a effectivement fait une grosse colique et où pareil c'était toujours pas mon âne et c'était la plus grosse panique de tous les temps. Euh, parce que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mon âne mais euh, les gens autour de moi essayaient de me rassurer, de me dire que c'était dans ma tête euh, moi je le connaissais je voyais que ça allait pas et au final effectivement euh, il est tombé et ça n'allait pas du tout donc on a appelé le vétérinaire et cette fois-ci donc c'était bien une colique Donc euh, voilà, c'était pas ce jour-là de la photo mais ça me rappelle quand même ce souvenir-là et puis forcément euh, je ne pouvais pas euh, parler de photos qui me rappellent un moment triste sans vous partager euh, celle-ci qui est un tatouage semi-permanent que je m'étais faite euh, le lendemain je crois de la naissance des bébés de clochette. Je vous remets la vidéo euh, storytime dans le i euh, parce que voilà je vais pas tout vous raconter maintenant mais ça reste euh, vraiment je crois la pire journée que j'ai passée de toute ma vie. Et donc voilà j'avais fait ce petit tatouage au jaguar euh, le lendemain de cette nuit de l'horreur. Euh, en hommage à mes deux petits bébés euh, qui s'appelaient donc euh, Pixar et Pitaya, c'était l'année des P, donc euh, voilà, le petit P dans la, dans la trace de sabot. Ensuite, question numéro 6, la, la photo euh, qui est la plus récente, et euh, celle-là, euh, je ne peux pas vous en parler pour l'instant, je vous l'affiche juste ici, euh, au montage, du coup je prendrai celle qui est le plus récente à ce moment-là. Question numéro 7, la photo que j'aime beaucoup et euh, donc là pareil, il va y en avoir deux, il y en a une euh, de Egon lors de notre déménagement, pas notre tout dernier, euh, celui de l'année dernière, euh, je la trouve trop belle cette photo, euh, je nous trouve d'un style incroyable Vraiment c'est le genre de photo que j'imagine trop en carte postale Et euh, vraiment il y a un truc que j'aime énormément C'est que je trouve qu'elle fait naturelle en fait On dirait que ça fait euh, 10 ans que je me balade à pied à côté de mon âne Alors que bah, comme vous le savez pour nous ça reste une grande victoire de pouvoir sortir Egon Parce que ça a été compliqué pendant quelques années Donc euh, ouais celle-là je l'aime énormément Et la deuxième photo ça va être celle-ci J'en suis juste amoureuse, je la trouve trop belle, je la trouve trop chouette et, euh, et puis en plus elle a vraiment une symbolique très forte pour moi parce que vous le savez, euh, fanfan et clochette euh, c'est vraiment bah, déjà les, les deux premiers, c'est grâce à eux que tout ça a commencé et vous savez que quand, je les ai, euh, quand, ai, quand ils sont rentrés dans ma vie on n'en était pas du tout là quoi. vraiment on avait une chèvre complètement sauvage inapprochable et terrifiée par tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas et on avait un âne qui était mal dans sa peau parce qu'il vivait tout seul, qui pouvait être agressif, qui n'était pas du tout en confiance avec l'humain. Et pour lui, l'humain, c'était plutôt un truc un peu désagréable. Donc euh, voilà, je crois qu'à l'époque, j'aurais jamais osé imaginer en arriver à ça. <rire> Question numéro 8, euh, la photo dont je suis fière. Et euh, là, ce sera deux photos d'Egon. Donc euh, tout d'abord, euh, ce que j'ai vraiment besoin de rajouter grand chose. Euh, Quelle Plus grande fierté que euh, de poser pour la première fois ses fesses euh, sur l'âne qu'on a vu grandir Egon il est arrivé, il avait un an euh, C'est un tout petit truc trop frêle Et là mon tout petit truc tout frêle je suis dessus quoi Donc euh, ouais, photo très très euh, importante pour moi Fierté immense euh, non seulement bah, voilà, d'être sur Egon pour la première fois Mais également euh, que Egon n'ait absolument pas réagi durant cette première fois montée, c'était super naturel et ça aussi c'est une fierté pour moi de voir que bah, tout le travail qu'on a fait depuis son arrivée, il nous a amené à ce moment et ce moment si c'est bien passé c'est grâce à tout ce que j'ai fait et, et c'était vraiment une réussite quoi. J'ai réussi à, à éduquer un jeune âne alors que de base je ne savais pas si j'en serais capable, c'était vraiment un, une sorte de défi et voilà, grosse grosse fierté. Et la deuxième chose, ça va être euh, dans le même week-end, en plus de la première euh, fois montée de Egon, on a fait sa première balade. Cette année-là, il était déjà sorti euh, juste une fois, juste devant le portail. On avait fait un tour et on était re-rentrés dans le pré pour, euh, voilà, pour essayer. Ça s'était déjà très bien passé, mais là, euh, ces photos-là, c'est notre première vraie mini-balade. On a fait euh, bah, un, petit, un tout petit bout de chemin avec Anne et Victoire, donc Anne avait Fanfan, et euh, moi j'avais Egon, et euh, c'était juste, euh, bah pareil, c'était la joie ultime, la fierté immense de voir qu'après des années à ne pas pouvoir mettre un pied dehors avec lui sans qu'il ne parte comme un fou, bah là j'avais un petit âne serein, j'avais un petit âne qui était émerveillé, qui regardait le paysage, et c'était ouais, clairement la meilleure manière possible de clore ce week-end très très riche en émotions. Question numéro 9, la photo qui a participé à une remise en question. Et euh, c'est cette photo euh, qui, pour l'anecdote, a été, fut un temps, la photo de profil de la page de Ressane. Voilà, <rire> je pense qu'aujourd'hui, vous voyez tout de suite que c'est plus du tout quelque chose qui nous représente. Cette photo, elle date, je pense, de euh, juillet ou août 2014. Euh, comme vous le savez, si vous avez vu mon Draw My Life, j'ai commencé à le travailler en 2013. Mais je considère que euh, Fanfan et moi, ça a vraiment commencé en 2014 parce que pendant un an, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait euh, toutes les bêtises possibles et inimaginables avec lui et euh, notamment le fait de lui mettre euh, un mort. Euh, ça, je ne m'étais euh, absolument pas posé la question. Le but à l'époque, c'était de pouvoir monter Fanfan. Donc pour qu'il soit monté, il fallait obligatoirement un mort, bien évidemment. En plus, vous pouvez voir qu'il est vraiment pas très bien mis ce filet. Euh, la muserolle croisée, euh, déjà c'était un filet taille cheval, alors que vraiment on fait du poney. Du coup la muserolle croisée euh, était trop grande, donc euh, l'idée c'était de la mettre de manière décorative pas du tout correctement. Beaucoup de choses qui ne vont pas sur cette photo, il y a beaucoup de photos dans ma vie qui ne vont pas hein, de cette période là. Clairement il n'y a, <rire> a pas grand chose que j'assume beaucoup aujourd'hui. Mais je crois que celle là c'est vraiment celle qui me marque le plus, parce que vraiment cette muserolle mise n'importe comment... Et, et puis le fait qu'elle ait été euh, photo de profil. Donc vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit que cette photo nous représentait bien. Vraiment, euh, voilà. C'est vraiment le symbole de ce qu'on a pu faire euh, de n'importe quoi, n'importe comment pendant un an. Et de euh, tout ce que je ne veux plus être aujourd'hui. <rire> et enfin, euh, dernière question, la photo qui me fait plaisir. Et là, euh, c'est cette série de photos-là. Je crois qu'il y en a... Pas beaucoup qui me fait autant plaisir que celle-là ce sont mes deux chèvres qui jouent ensemble qui sont des chèvres et euh, ça peut paraître hyper banal mais vous le savez si vous nous suivez sur instagram ou facebook on revient de tellement loin avec elle euh, clochette elle a vécu toute sa vie avec des ânes donc c'était très très compliqué pour elle d'accepter morito morito il a euh, grandi élevé au biberon, donc il avait aucun code pour communiquer avec Clochette et pendant des mois et des mois, c'était extrêmement compliqué avec eux. Euh, Clochette rejetait catégoriquement Morito. Morito euh, était complètement perdu, n'arrivait pas à trouver sa place dans le pré, dans le troupeau. Et ouais, c'était vraiment hyper euh, difficile pour moi à vivre. Comme de base, j'ai adopté Morito pour euh, qu'il puisse tenir compagnie avec Clochette et pour avoir euh, mes deux chèvres qui ont euh, une vie sociale euh, de chèvres. Euh, bah, voir que je galérais avec Morito et qu'en plus euh, ils n'arrivaient pas à s'entendre C'était vraiment très très compliqué pour moi Très compliqué à vivre Et euh, voilà ces photos c'est juste euh, la preuve que tout est possible C'est euh, voilà, tout ce que j'ai toujours voulu euh, pour Clochette et Morito C'est juste qu'ils puissent euh, être des chèvres Et pouvoir jouer ensemble et pouvoir euh, bien s'entendre Et, et aujourd'hui bon, ils sont toujours collés ensemble ils s'entendent vraiment super bien tous les deux. Enfin, c'est vraiment un plaisir de les voir tous les deux ensemble comme ce que, ben, que j'ai toujours euh, voulu. Voilà. Donc euh, ouais, ça, il euh, n'y a pas grand chose qui puisse me faire plus plaisir que de voir mes animaux heureux. Et, euh, et bien dans leur peau et bien dans leur troupeau. et voilà. Les moucherons, ils m'embêtent Et voilà, c'est tout. C'était la dernière question de ce tag. J'espère qu'il vous a plu, moi ça m'a vraiment amusé de fouiller dans nos archives, d'essayer de bah, trouver les photos qui allaient correspondre le plus à toutes les questions. Sur ce, j'ai une chèvre derrière moi qui demande beaucoup d'attention et je vais devoir euh, m'y plier. J'ai aussi un homme à les nourrir là-bas. Et euh, donc euh, voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.